Tu es ma joie, Seigneur, tu es ma vie. Ton nom jaillit en moi, Comme une source vive, Seigneur, je crois en toi. Seigneur, tu me fais vivre. Seigneur, Alléluia Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel Celui que vous cherchez n'est pas dans les nuages Il vous a dévancé Au fond de votre cœur C'est là qu'il vous attend car il est le Seigneur Joie. Tu es ma joie, Seigneur, tu es ma vie. Ton nom, ton nom jaillit, ton, ton en, jaillit moi. en moi comme une source vive. Seigneur, je crois en toi. Seigneur, tu me fais vivre, Seigneur. la joie de servir le Seigneur, Seigneur, tu es ma joie, tu es ma joie. Seigneur, Seigneur, tu es ma vie, Seigneur. ton nom ton, ton, jaillit, ton, ton, en jaillit en moi, comme une source vive, Seigneur. Seigneur Et nous parlait Où en était nos cœurs? De l'amour reconnu, c'était lui le Seigneur. Seigneur, tu es, tu es ma joie. Seigneur, tu es ma vie. Ton nom jaillit en moi, comme une source. Seigneur, Seigneur, je crois en toi, je crois en toi. Seigneur.